Ok, euh, bah, moi je vais vous faire un tour d'expérience sur euh, poétrie. Euh, voilà. Euh, donc le plan, il y a trois parties. Euh, quel problème on veut résoudre pour en euh, vent. Quel problème on veut résoudre euh, Des petites présentations de comment on marche poétrie, et puis euh, bah, quelques astuces. Euh, un peu de contexte. Moi j'ai utilisé. Enfin, j'ai fait du Python en entreprise pendant très longtemps. Et euh, Poetry, c'est l'outil qui, qui est le meilleur que je connais au bout de quasiment dix ans d'expérience de, avec Python. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais j'en ai utilisé euh, quelques autres. Mais là, c'est vraiment le, le meilleur que je connaisse. Quoi. Euh, donc du coup, pour partir du problème qu'on veut résoudre, euh, il y a de pouvoir spécifier les métadonnées d'un projet. Euh, on veut spécifier les dépenses normales du projet. Donc ça, c'est quand les gens vont installer votre projet. Euh, typiquement, si dans votre code, vous êtes une porte fou, euh, a priori, il faut que le paquet fou faut, soit installé pour que votre code fonctionne. Euh, donc, ce que j'appelle les balances normales. Et puis, euh, parfois, vous avez des balances qui vont être vraiment pour les gens qui codent dans votre projet. Euh, donc, typiquement, ce qui va permettre de lancer les tests, ce qui va per permettre de faire des, des analyses de code, ce genre de choses. Euh, et le dernier truc qui est important, euh, c'est de pouvoir publier le projet sur PyPy pour que les gens puissent l'installer après. Euh, voilà. Euh, donc, historiquement, comment on faisait ça euh, Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on crée un fichier setup.py et dedans, on importait une fonction euh, setup d'un paquet qui s'appelle setupTools. Et on appelait la fonction setup avec des arguments nommés et il y avait nom et version. Euh, dans mes versions. Et puis, on mettait la liste des dépenses normales dans install requires. Euh, donc là, là le paquet fou dépend de HTTPX. Donc, du coup, quand vous installez fou, il faut installer HTTPX avec. C'est un peu pour ça que ça s'appelle install requires euh, dans Stop.py. Et puis, typiquement, euh, si, vous voulez, si vous voulez que les gens, euh, si, vous, si votre projet est fou, utilise PyTest pour lancer les tests et euh, MyPy pour euh, vérifier les types de votre librairie, bah, vous allez potentiellement vouloir créer un fichier avec les listes des dépendances de test. Et donc, une façon, c'est de faire un fichier comme ça en TXT avec les listes des dépendances dont euh, Voilà, et quand vous faites ça, euh, bah vous avez des commandes avec PIP pour euh, installer votre projet, installer les dépendances de développement. Et puis, vous avez des commandes, vous lancez Setup.py directement pour, euh, par exemple, générer un paquet de source et le publier sur PlayPay. Euh, donc ça, c'était euh, la méthode de l'ancienne, euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années, hein, ça marche. Euh, a priori, ça va continuer à marcher euh, pendant assez longtemps. Euh, et, euh, et voilà. Euh, mais il euh, y a quand même quelques, quelques problèmes avec cette méthode-là. Euh, déjà, là, je vous ai montré deux fichiers différents. Il y a un setup.py et un requirements.txt. Euh, en général, il va falloir maintenir le requirements.txt un peu à la main. Donc, si vous mettez à jour MyPy ou si vous... Euh, si vous avez besoin de rajouter une dépendance, il faut, faut savoir où est-ce qu'il faut le mettre. Euh, et surtout, ça peut rendre vos builds euh, pas reproductibles. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là euh, Imaginons qu'on soit lundi et euh, Alice installe ce qu'il y a dans devrequirement.txt, donc installe P-test euh, version 6. Et puis, mardi, il y a P-test 6.1 qui sort. Et du coup, euh, il y a Bob qui lance euh, la même commande et il va récupérer la version 6.1. Donc ça, ça veut dire que en fonction de, des... Si vos dépendances n'ont pas un numéro de version euh, fixe, comme le, comme le p-test euh, qu'on avait là ou comme le HTTPX qu'on avait euh, là-haut, euh, bah vous n'êtes pas sûr de la version euh, que vous allez récupérer. Quoi. Euh, et le problème est encore amplifié parce que si HTTPX lui-même a des dépendances ou si le lui-même a des dépendances qui sont mises à jour, bah vous avez encore le problème. Euh, donc ça, en vrai, euh, ça ne pose pas forcément de problème ça dépend un peu de votre environnement. Mais en entreprise, c'est vraiment un truc qui va être pénible euh, parce que euh, si vous avez un, un serveur qui n'arrive pas à se déployer parce que euh, PyTest vient de faire une mise à jour, ça va être un, un peu relou. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un des problèmes. Euh, la deuxième liste de problèmes qu'il y a avec cette méthode-là, c'est qu'il euh, bah, faut créer des virtuels un peu à la main. Il euh, faut lancer du code Python pour avoir la liste dépendances. Donc, Il faut importer SetupTools, il faut lancer la fonction Setup, etc. Euh, là, je vous, je vous ai mis dans les slides la, la commande pour lancer les sources, pour euh, construire un archive avec les sources, et le mettre sur Paypal, mais si vous voulez publier une will, ça va être un peu plus compliqué. Et ça n'utilise pas euh, Pyproject. qui est un, une espèce de standard qui essaie d'émerger dans la, la communauté sur le, sur le packaging Python. Euh, et enfin, le, le dernier gros problème qu'il y avait, euh, surtout en 2020, c'est en train de changer euh, depuis 2021 là, euh, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de résolution de dépendance à proprement parler. Euh, donc, je vous ai mis un exemple. Euh, vous avez un projet fou qui dépend de mylib euh, plus grand que 2 et inférieur égal à 3, et vous avez un projet BAR qui dépend de mylib euh, strictement plus grand que 2.5. Et du coup, si vous avez un projet qui dépend à la fois de fou et BAR, il euh, bah, faut installer mylib égal 2.5. Pardon, il y a un petit, a un petit typo. Euh, et en fait, euh, si vous avez un vieux PIP, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer la version 3 de Mylib, il va vous mettre un warning et c'est tout. Et, et du coup, votre projet va marcher. Euh, donc ça, c'était vraiment pas cool. Alors, Il faut savoir que c'est un problème qui est compliqué de, de faire la résolution de dépendance comme ça et de trouver euh, la bonne version qui va respecter toutes les contraintes. Euh, donc c'est pour ça que ça a mis du temps à arriver dans PIP. Euh, et donc pareil, c'est un, un problème que vous pouvez décider d'avoir ou pas. en fait. Ça dépend vraiment de, de, de votre code et de votre usage. Quoi. Euh, donc voilà, donc avant d'enchaîner euh, sur, euh, sur Poetry, je voulais quand même rappeler un peu tout ce contexte-là. Euh, je vous ai mis d'autres liens si vous voulez. Donc, il, y en a un, euh, il y a une série d'articles sur euh, le blog de Stella, qui est une coopérative lyonnaise, euh, qui explique bien en fait, euh, l'historique euh, du packaging Python. Euh, pourquoi c'est intéressant d'avoir des wheels pourquoi c'est intéressant de ne pas exécuter du code euh, juste pour récupérer l'idée de euh, pourquoi c'est sympa d'avoir PiProject, comme Tomel, etc. Alors ils n'arrivent pas à la même conclusion que moi, eux, ils arrivent à une conclusion sur, euh, sur Fleet. Euh, et moi, de mon côté, j'ai écrit un article sur euh, pourquoi vous avez intérêt à utiliser des un euh, Voilà. Mais donc, donc cette longue intro, c'était pour vous dire, voilà, croyez pas que euh, croyez pas qu'utiliser Poetry, c'est indispensable, ou que si vous n'utilisez pas Poetry, vous ne serez pas un bon développeur. Euh, si vous avez toutes les tous les.. Toutes les, tous les problèmes que j'ai listés au début, et que vous avez besoin d'un outil qui les résolve, euh, prenez Poetry. Euh, sinon, il y a tout un tas d'alternatives. Euh, la méthode à l'ancienne, elle marche encore, mais il y a, il y a plein d'autres outils qui, qui, euh, qui existent aussi. Euh, je vous ai mis une liste assez longue, il y en a deux, trois que j'ai utilisées là-dedans. Euh, voilà. euh, je vais faire une petite pause, voir s'il y a des, des questions sur cette partie-là déjà. Alors, il y en a une. Euh, si un paquet disparaît de PyPy, ça réagit comment Alors, euh, ouais, alors pour le coup, c'est pas, pas spécifique à, à Poetry ou quoi que ce soit. Euh, ça va juste euh, ça dépend ce qu'on attend par disparaître. Euh, si vous supprimez vraiment le paquet de PyPy, euh, ça va embêter les gens. Et il me semble que c'est même plus possible sur PyPy.org. Pendant une époque, il y avait un énorme warning en disant faites pas ça. Euh, et je pense que maintenant ils l'ont carrément enlevé vous pouvez plus l'enlever en fait de la manière que vous ne voulez pas écraser une version qui existe déjà vous ne pouvez pas enlever une version qu'elle a donc c'est plutôt bien, ça évite que des bah, projets qui dépendent de votre paquet euh, s'arrêtent de fonctionner euh, ouais, moi j'ai eu le cas euh, typiquement admettons que votre projet a changé de nom donc euh, l'ancien nom c'est euh, Toto et le nouveau nom c'est Tutu. ce que vous pouvez faire c'est faire un, un paquet Toto qui dit juste euh, qui met un message à l'installation en disant bah, qui pas ça, utilise tu tu mais, euh, mais voilà, faut pas, faut pas supprimer des, des paquets de Paypal et ça, quel que soit l'outil que vous utilisez derrière quoi. je sais pas si ça répond à la question euh, je suppose que oui euh, je pense pas qu'il y avait d'autres questions donc tu peux continuer, on aura peut-être d'autres à la fin ouais euh, voilà. donc euh, donc Poetry comme je disais euh, alors comment ça marche euh, Donc je disais que ça marche avec un fichier euh, piproject.oml Donc un des intérêts de, de piproject.oml c'est que euh, donc, déjà c'est une syntaxe qui est la syntaxe .oml euh, qui est un truc un peu standard et qui a des implémentations dans plein de langages différents euh, ce qui peut être pratique euh, et en fait c'est prévu pour que plusieurs outils différents partagent le même fichier de conf. Donc, c'est pour ça que vous avez des, les noms des clés, là, dans les crochets, ils sont avec tout le point euh, Par exemple, si vous utilisez Black, il faudrait mettre la configuration de Black aussi dans Poetry.org avec un tout Black. Euh, donc, on retrouve les métadonnées euh, dont on a parlé avec autre Compi, avec le nom de la version. On retrouve les dépendances euh, qui s'appellent install Requires, euh, qui là, s'appelle juste euh, dependencies. Et on retrouve les versions de développement, euh, qui s'appellent dependencies dans ce cas -là. Euh, je vous ai mis un petit truc cool avec, euh, avec Poetry, c'est le, le petit chapeau que vous avez. Donc là, typiquement, si j'ai mis STPX égale chapeau 016, ça dit, bah, tu vas être compatible avec 0.16.2, etc. Mais pas 017. Donc c'est un, un truc qui est assez utile. Euh, et si vous n'avez pas de chapeau, ça dit, je veux exactement cette version-là. Donc là, ça marche. Ça va installer MyPy 0800 et rien d'autre. Euh, alors, comment comment ça s'utilise euh, Il y a tout un tas de commandes après Poetry, un peu comme, euh, comme avec Git. Euh, donc, si vous faites Poetry init, ça va créer le piproject.oml euh, en vous posant des questions et puis en, en, en créant un fichier à la fin. Euh, et ensuite, vous avez Install qui va euh, créer le virtuel env et installer les dépendances. Il va aussi générer un lock. Euh, donc, le lock, ça répond à un problème dont je parlais au début qui était sur les... Les villes reproductives, donc typiquement dans mon exemple avec Pytest qui changeait de version entre lundi et, et jeudi, si euh, le lundi, ça va faire un lock avec la version de Pytest à ce moment-là. Et ensuite, install va utiliser les versions qui sont dans le lock. Euh, donc vous aurez toujours les mêmes versions qui sont installées tant que le lock ne change pas. Et donc ça, c'est quand même très pratique. Et donc pareil, dans le lock, il va mettre toutes les versions des dépendances récursivement. Donc typiquement, si euh, PiTest qui dépend d'un paquet qui s'appelle euh, euh, Pi, et donc s'il si, euh, y a une nouvelle mise à jour de Pi, bah, il ne va, il va, va, va pas la prendre, parce que dans le lock, il va avoir la version de Pi qu'il y avait au moment où vous avez géré un lock. Euh, voilà. euh, et puis après, il y a Run qui permet de lancer un binaire qui a été installé dans le virtualenv. Donc typiquement, si vous avez mis... Euh, comme mon exemple, euh, dans PyProject.oml. Si vous faites Poetry Run PyTest, ça va lancer le qui a été installé. Et puis vous avez Publish qui va euh, bah générer les wheels et les, les publier sur euh, PyPy.org. Euh, donc la doc est pas mal du tout. Euh, vous la trouverez sur euh, python pythonpoetry.org. Euh, et un, juste un petit retour là-dessus. Euh, euh, J'ai des collègues qui avaient eu des problèmes justement euh, pour comprendre comment ça marchait avec install et lock et tout ça. Et euh, bah, j'ai juste fait un... Je l'ai puis après, je suis allé faire un petit patch dans la doc de Poetry. Et, euh, et c'est pour dire que n'hésitez pas, en fait. Si euh, Le meilleur moyen pour qu'une doc soit bien et utile, c'est que euh, les gens s'en servent, la lisent, et surtout la mettent à jour euh, en fonction des, des retours qu'ils ont. Quoi. Donc, euh, n'hésitez donc, pas. Et puis, là, maintenant, ils sont toujours très contents d'avoir des pull des requests dans la doc. Donc, euh, donc voilà. Donc, je sais que chez l'FP, vous bossez sur les les traductions, et c'est très bien, et voilà, c'était juste un petit message euh, petit message sur ça, sur les docs quoi. Euh, voilà, il y a deux, trois 3 bonus sympas dans, avec Poetry. Euh, donc pour ceux que ça intéresse, euh, il, y une, il y a une pep, qui s'appelle la pep 517, euh, qui va essayer un peu de résoudre ce problème de, euh, bah, voilà, il y, a, il y a un petit projet il y a plusieurs outils différents, faut qu'ils arrivent à se parler les uns avec les autres, etc. Donc c'est toute cette histoire de big system. Euh, donc c'est en cours, c'est intéressant il faudra voir ça après. près euh, il y a un truc qui était assez pénible à faire avec euh, la méthode à l'ancienne c'était de euh, déclarer les versions de Python que vous supportiez euh, donc là si vous mettez une, une dépendance spéciale qui s'appelle Python qui va dire la version de Python avec laquelle vous êtes compatible euh, donc là par exemple j'ai dit que mon projet est compatible avec Python euh, 3.7 ou supérieur ça c'est un bonus assez cool euh, il y a d'autres bonus euh, vous pouvez déclarer des scripts euh, dans la section en script Donc là, je dis qu'il y a un script, qui s'appelle foo.cli, qui va lancer la méthode main euh, du module cli dans le paquet foo. Euh, donc c'est assez pratique. Euh, je vous ai mis un lien aussi sur euh, le, le concept Python qui est derrière, qui s'appelle les points d'entrée ou entrypoint. Et euh, un autre truc sympa, qui pareil, était assez chiant à faire avec euh, la méthode l'ancienne. Euh, si vous avez besoin d'un registre qui n'est pas à typiquement, euh, quand vous êtes dans une boîte, vous aurez souvent des, des registres internes avec des librairies que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas euh, mettre en open source ou que euh, vous ne pouvez pas mettre sur PyPy.org. Et donc, vous pouvez juste dire, « bah Voilà, j'ai un, un registre, quest t là et casturel là Et ça va faire en sorte que euh, vous pouvez écrire, « Regarde les paquets qui sont dans votre registre. Euh, » En parlant de registre, il y a un, il y a un article vachement bien... Euh, qui s'appelle Dependency Confusion, euh, qui est une attaque justement avec des, quand vous avez ce genre de d'origine. Je n'ai pas encore regardé exactement si, si poétrie est vulnérable ou pas, euh, mais l'article est super intéressant à lire euh, dans tous les cas, donc, euh, donc je vous encourage à, à, à lire ça aussi. Euh, voilà, euh, ben je vais refaire une pause s'il y a des questions sur, euh, sur euh, poétrie euh, en général, avant que je rentre plus dans le dur de, de mes retours d'expérience avec. Alors pour l'instant je ne vois pas de questions particulièrement, donc va jusqu'au bout, on verra s'il y a des questions qui se déclarent. Ouais, ouais, N'hésitez euh, pas à prendre la parole pendant aussi, ça peut marcher. Euh, donc le positif euh, avec Poetry, donc, comme je disais, moi, ça fait euh, à peu près 10 ans que, que je fais du, du packaging Python, quoi. Euh, donc c'est vraiment le meilleur que j'ai trouvé, j'en ai, ai testé pas mal, c'est vraiment le meilleur truc que j'ai trouvé. Euh, ça fonctionne bien, le code est propre, c'est plutôt bien codé. Il euh, bon, y, y a quand même deux trois trucs qui... Où... Oui, Le mainteneur ma ma s'appelle euh, Sébastien Eustache, je ne sais pas s'il est là dans, dans la salle, ce serait rigolo, mais euh, le, le, code est, le code est très très propre. Il euh, y a 2-3 moments où il révente un peu la roue, mais, mais sinon c'est très très propre. Euh, la doc est claire, euh, c'est bien maintenu aussi, il y, y a des releases assez souvent. Euh, les, les bugs sont fixés, etc. Et souvent, c'est assez rapide. Le, il, y a, il y a quelques temps, il a sorti la version 1.0 qui installait les dépendances en parallèle. Donc, ça va vraiment très vite. Même si vous avez beaucoup de dépendances, ça, ça va s'installer assez vite. Voilà, donc ça, c'était dans le positif. Euh, un autre point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, il y a deux façons assez différentes euh, d'installer Poetry. Euh, donc, il y, a, il y en a une où vous récupérez un script euh, sur Internet. Ça s'appelle getpoetry.py et vous le balancez directement à Python. Euh, ça, ça marche bien avec des outils du genre Pionv. Euh, Pionv, c'est un outil qui vous permet d'avoir plusieurs versions de Python différentes. Par exemple, si vous voulez avoir euh, Python 3.7.4 et euh, 3.8.2 et 3.9.beta, euh, c'est assez pratique. Et donc, si vous faites ça, euh, bah, vous en installez Poetry qu'une seule fois. Euh, Poetry va être capable d'utiliser les différentes versions de Python euh, et puis il va être capable de se mettre à jour tout seul avec Poetry, sa update Mais bon, il y a un peu de magie noire, il y a un peu de... De manipulation, de, de chemin, etc. Euh, et du coup, il y a une autre méthode qui consiste à passer par pip, euh, comme n'importe quel autre paquet. Euh, par contre, si vous faites ça, euh, ça ne va marcher qu'avec le Python qui a lancé pipes. Donc euh, là, si mon Python, c'est un Python 3.8, le Poetry que j'ai installé ne va marcher qu'avec Python 3.8. L'autre intérêt, c'est que vous pouvez spécifier une version précise euh, de Poetry. Donc dans, dans le premier exemple, avec Curl, vous récupérez forcément la dernière version stable. Par contre, dans le deuxième exemple, bah, vous pourrez euh, récupérer la version que vous voulez. Et puis, il y a une chance que ça marche mieux sur Windows. Euh, je suis allé regarder le site cinq minutes avant la, la présentation et aussi, il a aussi mis une commande qui ne dépend, dépend pas de curl euh, si vous êtes sur Windows. Donc, bon, voilà. euh, du coup, le conseil, c'est que euh, bah, utiliser curl-pipe euh, sur les machines de développement. Ça a marché. Euh, par contre, utilisez plutôt pip install euh, pour des des machines sur lesquelles vous allez faire l'intégration continue, par exemple. Comme ça, vous avez exactement la bonne version de Poetry euh, et vous n'avez pas de surprise si jamais il y a une mise à jour. Voilà. Euh, quelques petits pièges. Euh, donc, Je vous ai dit que Poetry Run, il s'avait installer des, des paquets qui avaient été installés avec Poetry Install, enfin des binaires qui avaient été installés avec Poetry Install. Euh, il s'est aussi lancé les scripts qui y a dans la section euh, Pivotjet, que je vous ai lancé tout à l'heure. Par contre, il n'appelle pas Poetry Install. Euh, donc, si vous faites Poetry Run p et que vous avez jamais lancé Poetry install, ça va juste faire euh, Find out Found. Et dans le même genre, euh, Poetry install n'appelle pas Poetry lock. Euh, du coup, si vous avez euh, des modifs dans pyproject.toml et que vous n'avez pas relancé le lock, euh, vous allez retrouver avec des dépendances pas à jour. Euh, donc, du coup, il y a deux règles à retenir. Il euh, faut lancer Poetry lock dès que vous changez p et Il faut toujours lancer Poetry install avant de lancer Poetry run. Euh, voilà. C'est un peu dommage que, que Run installe euh, euh, quand qu les commandes précédentes n'ont pas été appelées, mais bon, c'est un choix. Euh, voilà, il faut le savoir. Quoi. Euh, un autre truc qu'il faut savoir, c'est que euh, Poetry délègue quand même l'installation et la récupération des paquets depuis PyPy à PIP. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire la résolution de dépendance, euh, comme j'ai montré au début, donc sélectionner les. les enfin, résoudre toutes les contraintes euh, pour s'assurer de trouver une solution qui marche. Et ensuite, il va en fait lancer PIP install en lisant euh, « "résous pas les dances parce que je les ai déjà résolues. Euh, du coup, le problème, c'est que euh, si votre en est cassé ou si le PIP est cassé, euh, bah, ça va pas marcher. Et du coup, la, la commande qui fonctionne bien, c'est de dire à Poetry de mettre à jour PIP. Et donc, c'est la commande que, vous y, que je vous ai mise là. Euh, voilà. Petite astuce, euh, si jamais euh, si jamais Poetry install ne marche pas, euh, souvent, mettre à jour PIP va résoudre le problème. Euh, voilà il y a un point qui est vraiment négatif avec Poetry pour le coup euh, c'est que vous allez voir dès que vous avez beaucoup de dépendances, euh, Poetry Log va être lent euh, la commande va prendre du temps euh, bon il y a deux trucs qui font que c'est lent un peu euh, et qu'on ne peut pas y faire grand chose c'est que bah, la résolution de contraintes de dépendances, comme j'ai dit bah, c'est un problème NP complet euh, Poetry il utilise un algo de backtracking donc il va, euh, il va essayer les dépendances une par une jusqu'à trouver une solution qui marche euh, du coup, ça va prendre vachement de temps. Et en fait, euh, si vous êtes délivré pour pas de wheel, il bah, faut télécharger les sources, lancer le setup.py pour récupérer les infos, etc. Euh, donc ça peut être lent. Euh, donc quelques solutions pour euh, que Poetry pour pour Lock soit plus rapide. Euh, bah, déjà, faites des will pour vos paquets à vous. Euh, insistez pour que Upstream euh, fasse des will. Ça va, ça va vraiment rendre tout plus facile pour tout le monde. Euh, encore une fois, euh, relisez les articles de... Je vous invite à lire les articles de Stella... Euh, qui explique pourquoi publier des wills, c'est vraiment une bonne idée. Et une astuce qui marche bien aussi, c'est d'utiliser des contraintes plus strictes. Euh, donc là, euh, je vous ai mis des exemples. Si vous mettez fou égale étoile, il va vraiment chercher toutes les versions possibles et mégeables de fou. Alors que vous, si vous mettez juste chapeau 2.3, bah, ça va restreindre un peu euh, le champ des possibles pour Poetry et il est possible que le go de backtracking il, euh, il se termine plus. Voilà. Et le dernier truc à savoir avec Poetry, c'est que si vous avez des extensions... Euh, à compiler, donc vous avez du code C à compiler. Euh, souvent il faut exécuter du code Python. Et donc souvent euh, les projets qui vous permettent de faire ça, ils vont faire l'hypothèse que vous utilisez les méthodes à l'ancienne avec cette etc. parce que bah, c'est encore une méthode qui est très utilisée. Euh, donc là je vous ai mis un petit exemple avec CFFI. FFI. Donc de toute façon ils vous font un buildfoo.pi qui va dire à FFI comment builder votre code. Euh, et ensuite, euh, dans la doc de FFI, ils vous disent, bah voilà, vous mettez, euh, euh, mettez ça dans votre setup.py. Et donc, l'équivalent avec Poetry, ça va être de garder bifou.py, de mettre une section build dans la section Poetry de Pifrojet.com.toml avec un fichier build.py, et dans build.py, de faire une fonction build euh, qui va modifier un dictionnaire. Euh, C'est assez moche. Euh, vous allez voir qu'il y a un fichier setup.py qui va être créé par Poetry, qui va être auto-généré. Euh, mais bon ça fonctionne donc, euh, donc voilà donc pour info on avait un, euh, dans mon ancien boulot on avait un paquet euh, qui, était, qui était avec des extensions euh, des extensions CFSI comme ça et donc on a été obligé de passer par là euh, pour faire marcher euh, le truc avec Poetry mais bon ça fonctionne euh, voilà bah, je vais faire une dernière pause euh, pour prendre vos questions vous, je vous mettrai aussi dans le, dans le chat l'URL que j'ai mise là euh, c'est mon site à moi, il y, y a une page pour me contacter. Euh, et il y aura probablement un blog post euh, qui reprendra ce que j'ai dit là. Euh, ou peut-être juste un blog post avec euh, le, le PDF, avec la présentation. Euh, voilà, donc si jamais vous pensez à des, des trucs, euh, n'hésitez pas à me faire de retour là-bas. Voilà. Parfait, bah merci mon cher Dimitri euh, On a un débat qui s'est créé dans le, dans oh, le oui. chat ça me bien. <rire> On a des, des défenseurs de poétrie on a des, des gens qui, re, qui recontextualisent effectivement bah, pourquoi poétrie est arrivée pour résoudre une partie des problèmes que Pip n'était pas capable de faire Bref, il y a ouais. pas mal de, de débats euh, Je t'invite à les lire parce que je pourrais pas tout résumer a... ouais, C'est ouais, Julie... pas mal trollé mais. <rire> Il n'y a, a pas vraiment de troll, c'est resté, resté cordial. Euh, est, en gros, c est, c est, encore une fois, c'est démonstratif qu'autour autour du sujet de, de, de tout ce qui est packaging, résolution dépendance c'est quand même quelque chose vraiment à faire. De toute façon, ouais. le, les très nombreuses discussions qu'on peut voir, les très nombreux outils et les pratiques de qu'on peut voir sur la tête fait que ben effectivement il y a, il y a, il y a quand même des il y a matière à débat sur le sujet euh, moi je suis assez ouais. proche de Julien par exemple Julien qui est ça euh, un peu on, on est un peu des, des puristes et on est un peu des vieux hein, un peu on va on se le cacher en, en tendance <rire> à utiliser les outils de des de outils d'origine et de ouais. d'avoir un écosystème qui est conforme à nos à nos à, comment dire à notre façon de travailler. Euh, donc c'est vrai qu'on va plutôt se, tenter se, tenter de se reposer bah, sur bah, sur le shell, sur l'écosystème système, euh, mm -hmm. vraiment système plutôt que de se reposer sur des outils. Donc c'est ouais. c'est vraiment notre pratique comme tu disais poétrie, pas une obligation, c'est pas c'est pas c'est pas Non, clairement pas, ça faut pas euh... Mais euh, par contre, c'est intéressant. Je pense qu'en fait, on est arrivé à un point. Et là, c'est un avis, ça n'engage que moi, où euh, il est temps de savoir dans quelle direction vont ces outils et si vraiment, bah, ils, ils apporteront euh, une manière. Je ne vais pas dire standard parce que standard, c'est un gros mot, surtout en Python. Mm. Une manière standard de faire. Mais euh, mais globalement c'est bon par exemple je sais que je, je suis un utilisateur de Pyonv euh, par exemple je sais que Payoneve c'est les gens n'aiment pas spécialement ça dans la communauté parce que ça en gros c'est un peu c'est un peu une boîte noire il y a des choses qui se passent sur le système et il y a des gens n'aiment pas ça mais mm -hmm. quand on a appris à l'utiliser ben, c'est comme tout c'est que ben voilà on est dans un outil on le maîtrise bien euh, on n'a pas eu de problème avec donc forcément on a tendance à euh, dire que c'est comme ça qu'on travaille et quand on va travailler avec quelqu'un d'autre on va avoir des, des des problèmes différents donc je t'invite ouais, vraiment à lire la conversation sur le chat, ça peut être intéressant. S'il si, y a des choses sur lesquelles tu voudras revenir, euh, n'hésite surtout pas. Euh, Peut-être pas forcément maintenant, mais euh... Euh, ouais, il y, y a deux trois trucs que je peux raconter. Euh... Vas-y, bah, n'hésite pas à prendre la parole. En vrai, euh, ouais, euh, les, les pip tous les pips machin, ouais, ça me paraît intéressant. Euh, voilà, le le et, et ouais, le en fait. Dans un monde idéal, ce que j'aimerais bien, c'est que, qu'il ben en fait, n'y ait pas cette espèce de dépendance entre poétrie et pipes. Euh, parce que du coup, ce qui se passe, c'est que euh, vous mettez en place. Enfin, j'en ai pas trop parlé, mais en fait, j'ai mis poétrie euh, dans ma boîte et je ne suis pas dans une boîte euh, où il y, y a beaucoup de, de pitoneux. Euh, c'est plus des gens qui vont utiliser. Euh, on, a, on avait une code base plus en on, C on plus plus, ou en Go, etc. Et, euh, et du coup, le truc, c'est qu'effectivement, euh, quand l'outil marche, c'est génial. Par contre, quand vous avez une erreur chelou de... avec, un... avec une trace back euh, qui passe de setup tools avec euh, 50 lignes, n'importe, euh, bah, vous êtes obligé de vous retrouver à « bah voilà, il bah, faut que je t'explique, c'est quoi setup.py, c'est quoi pip, c'est quoi tout ça, pour espérer que le mec arrive à s'en sortir. » Et du coup, c'est toujours... Euh... c'est toujours relou, c'est que... Bah... c'est vraiment le compromis à savoir. C'est... Euh, si vous mettez euh, Poetry euh, dans, votre, dans votre boîte ou dans votre équipe, ou même dans votre projet open source, euh, attendez-vous à ce que, euh, à ce que euh, si jamais ça ne marche pas, il bah, va bah falloir ramer pour expliquer. Quoi. Après, euh, quand ça marche, ça marche. Quoi. Donc, euh, non, voilà. mais C'est rigolo parce que je suis, je suis parti de ma boîte il n'y a pas longtemps et j'ai vu mes collègues galérer justement sur des problèmes... Euh, de pipe et de miroir, etc., ils ont réussi à s'en sortir, hein, mais ils ont, ils ont quand même galéré, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Après, ouais, le, le troll avec euh, SatopCVG et puis Pirolet.OML et tout ça, les standards, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué et, et, et le truc qui est vraiment dommage, je trouve, c'est que euh, Sébastien Eustache, il avait vraiment bossé longtemps sur son, sur son solver de dépendance. Euh, il voulait l'extraire de Poetry pour que soit utilisable à l'extérieur. Et les gars de les gars de pipe sont partis sur une autre solution euh, interne donc euh, donc du coup dans la nature maintenant on a trois solver réponses on a le vieux de pipe qui fait pas grand chose on a le nouveau de pipe qui est en train d'arriver mais qui du coup a du bug et on, on a suite de poetry euh, plus euh, ceux de en et, et tout ça quoi donc c'est c'est un peu dommage quoi donc euh, donc voilà et le Sinon, le truc que je voudrais vraiment que vous reteniez de cette presse-là, c'est ça. Il n'y a pas un seul outil qui va convenir à tout le monde, on n'est pas là encore. Et, euh, et par contre, ouais, faites des wheels, quoi. Parce que ça fait vraiment gagner du temps à plein plein de gens. Quoi. Enfin, sauf quand vous avez vraiment des, des, des trucs compliqués. Mais si vous avez juste un petit projet euh, tout simple avec que du python dedans, euh, faites une wheel. Après, utilisez l'outil que vous voulez, c'est pas grave. Mais, euh, mais au moins, faites des wheels, quoi. ça on peut avancer un peu. Euh, voilà, je ne sais pas s'il si y a d'autres gens qui ont envie de, de troller encore un peu. Il y, a, il y a les liens euh, qui sont passés dans le... <rire> il, y a, il, y a, il y a Julien, effectivement, lors d'une présentation, avait, euh, avait fait euh, un petit speech sur euh, comment packager ces, ces produits. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir des confrontations. En vrai, ça peut être aussi le sujet d'un autre talk. Hein, euh, ouais, de... voilà, ouais. voilà, voilà vraiment. Euh, une, picture de, une photographie de ce qui existe actuellement comme outil aussi leurs, leurs avantages, leurs inconvénients et ça, ça peut ouais, être super le, intéressant le, ouais, le truc est vraiment compliqué en fait c'est que vu que c'est un problème qui a à peu près une vingtaine d'années je dirais euh, c'est très très dur de, justement de savoir bah, où on en est euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas euh, qu'est-ce qui a joué, qu est à jour, qu'est-ce qui n'est pas etc c'est euh, là où si vous n'avez pas quelqu'un qui s'est cassé le dent à euh, à maintenir justement un projet avec des dépendances pendant longtemps, bah vous allez avoir très peu d'infos. Donc, euh... Donc, voilà, moi, c'est la solution à laquelle je suis arrivé aujourd'hui, mais, euh, mais je prétends pas avoir la solution magique. Quoi. Et d'où l'intérêt de, bah, de se retrouver dans un atelier comme cela pour, pour confronter les expériences. Quoi. Non. Mais c'est très très cool. Ce euh, sera peut-être justement l'occasion euh, dans... à la fin de, cette, de ces speech de, pendant les conversations de groupe de, bah, de, de revenir dessus si tu es encore là. Ouais, clairement, ouais. Euh, Je n'ai pas de, de contraintes, donc, euh... donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Dimitri, ça nous permet d'y voir quand même un peu plus clair. Bah, de rien, oui. Et oui, pour répondre aux questions qui sont passées, euh, ça, ça sera sur mon site perso. Euh... Euh, soit il y aura les, les slides, soit il, y aura, euh, soit, soit il y aura un article de blog un peu, un peu plus écrit. Euh, parce que les, les slides tout seuls, c'est pas très sympa à lire. Et puis, bah, vous pourrez les trouver dans les commentaires du blog, si vous voulez. Parfait. Euh...